Je suis encore à la bourre. On reste 20 minutes pour faire 15 bornes dans Paris. C'est foutu. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Euh, bon bah écoutez, on se retrouve plutôt que... Enfin non, on se retrouve aujourd'hui comme je vous l'ai dit hier, mais moi j'enregistre plus tôt que prévu. Euh, j'avais oublié que j'avais un rendez-vous chez le barbier aujourd'hui puisque j'ai une allure négligée ce que je néglige aussi c'est l'imitation de vitesse, c'est pas bien donc voilà, petit tour chez la barbière de Paris, Hubertin Poiré à l'accoutumée en espérant que ça roule ok donc là c'est ma première fausse stratégique c'est de pas avoir longé le bois c'est le quart d'un club de hockey c'est stylé en vrai HC Energy Carlo je sais pas ce que c'est on se faufile ou bien c'est audacieux hein? ah, allez l'audace paye oui ah, c'est trop par contre ça se tente en vrai. En vrai ça se tente. C'est tenté et c'est passé. C'est bien. Attention my friend. Oh, On a le camion. Qu'est-ce que tu fous Magnum Mais le bazar là. Non Magnum Sable dans les yeux, oh. pas ça. Allez, oh non, monsieur le blague, on passe sur une voie maintenant ici. Allez, allez, allez, allez. Je n'ai pas réussi à voir si j'apparaissais sur l'écran de la Tesla, si ça modélisait une moto ou pas. Mais putain, les fonds fonctionnent. Merci amigo. Toi t'es un enquêteur. toi. T'es une vilaine personne. Ah ouais, ça bloque dès là, genre. Ça va être compliqué. Hein. Il nous restait presque le temps de ne pas trop être à la bourre, mais là c'est foutu. Hein. Fou poudave. La technique c'est de pas se mettre en premier de la file. Comme ça. S'il y en a un qui a des problèmes, tu le vois venir. Quand tu circules en voie de bus, j'entends. Je le fais que très rarement. Essentiellement quand je prends cet itinéraire finalement, donc une fois par mois. En général, il n'y a pas d'encombre. C'est un fléau ça les gens qui savent pas faire la différence entre le rouge et le vert c'est un fléau et alors je suis bien mal placé pour faire la morale après ce que je viens de faire mais Putain. ça passe au rouge elle s'engage elle va à deux à l'heure on accélère elle se s'affole pas hmm. que je voulais acheter à la base une YPR125 custom avant de savoir ce que signifiait cylindre et style mais, euh... mais franchement en ville il n'y a rien de mieux ils la font plus mais elle coûtait trois fois rien c'est confort consomme rien coûte rien à assurer C'est à partir de maintenant on est officiellement en retard sur l'heure de rendez-vous ah, tant pis oh non c'est un camion qui bloque non alors ça ouais bon Manifestement il y a un problème moteur après ça se trouve il n'y a pas de problème moteur et c'est une très bonne technique en fait tu te gares comme un veau et tu ouvres le capot on devrait s'en sortir avec uniquement 5 minutes de retard ce qui est honorable au vu de ce à quoi je peux habituer les gens qui me connaissent il s'agit désormais de trouver un endroit où stationner la bête Et bien voilà et bien voilà bonne chose de faite, je suis toute belle C'est bien et Alors figurez-vous que J'avais rendez-vous à 15h30 J'ai reçu une confirmation pour 15h30 Et bah dans le logiciel AES, Ça a mis 16h Mais ils m'ont quand même pris Mais donc on s'est pressé pour rien Mais Ah oui on peut toujours pas tourner à droite Et il y avait un roi Qui est venu se faire Coiffer aussi apparemment alors je saurais pas vous dire d'où j'ai pas reconnu Mais il y avait un roi C'était un peu l'effervescence Tout le monde était sur son 31. Bûcherie c'était pour moi et puis et puis non mais bon Vous serez quand même bien reçu même si vous n'êtes pas un roi Sachez-le Mon phare il est pété J'ai l'impression que mon phare il est pété dans le reflet du, du camion il va falloir qu'on regarde ça Et tous ces gens qui traversent au rouge et que tu peux pas passer du coup Même les vieilles en fin de vie à 6 maintenant. Je vous rassure, on est quand même quelques-uns à avoir notre permis et contrairement à lui. Je crois qu'il a les mêmes chaussures que moi. Qui D'ailleurs, sont en train de me lâcher là. Je leur ai mis pas mal de kilomètres au compteur. Et commence à fatiguer. Oh la vache C'est beau ça. Ça c'est beau ça. sais quand même les gars, on n'est pas une voiture près merci d'avoir été gentil compagnie à l'eau parce que l'autre là il force avec son scoot beat droit d'auteur Chris R.S sur le scoot beat on va se tenter euh, une remontée par les champs un peu ambitieux un vendredi à 17h, mais bon, ça fait un moment qu'on peut s'y frotter. Ça va en fait, ça va être jouable. Il y a encore les marques du Tour de France par terre, Skoda et tout. Incroyable, on est. Alors Marc, ça fait que deux mois que c'est fini le Tour de France, en vrai, ça fait pas si longtemps. Mais bon, deux mois, au vu du passage euh, qu'il y a ici, ça doit rester quand même. On a l'impression que ça a quasi pas bougé. Bah attends, les gars, allez, eux. On a eu le temps d'aller se faire coiffer pendant une heure. Et on retombe sur eux. Alors qu'ils ont peut-être fait la même chose. Ne jugeons pas au débeauté comme. Il tient bon ce machin quand même depuis le temps qui trône dans Paname. Ils vont vent boulot à l'époque. Qui c'est qui fume comme ça fait de la magie le... Wesh pas normal ça Je sais pas si je passe par Neuilly ou par Courbevoie Parce que là pour le coup Neuilly dès maintenant là, à gauche ça peut déjà être le bazar et je' euh, j'ai pas tellement envie d'y mettre le nez quoi. On va voir ce que ça donne de visu. Ouais, Vas-y, ça a l'air d'aller on y va. Oh, putain, ils ont refait tout ça Ça change à mort. Au quotidien, ça change ces coins-là. J'ai peur. J'ai cru qu'on avait mangé le nid de poule. Merci bien. Ça c'est la de la bonne entente. En revanche, j'ai l'impression de passer ma vie sur cette avenue quand même. On devrait viser que ça serait peut-être pas trop quand même. Le top 15, il est passé tellement proche Putain. La meuf dans la voiture l'a pas bronché Et lui était archi confiant Incroyable pour ça du coup quand on dit euh, si les passent, euh, le reste passe euh, Faites gaffe quand même quoi. Oui, dans la théorie, mais là faites gaffe quand même Comme il a dans dîner duc Et bien, ça a touch plutôt calme hein, euh, chargé mais calme donc euh, moi aussi je suis plutôt calme j'avoue enfin, un moment qui nous tale euh, le colle derrière et comme quoi il est pas si excité que ça parce qu'il nous a doublé sans forcer tout est bien qui finit bien On a une deuxième, une deuxième GS, soit il l'a vendu, soit, soit c'est un modèle vendu qui vient de recevoir, soit il va vendre le modèle que nous on a essayé et il en a commandé une autre, dis-moi Henri, toi qui regarde les vidéos, dis-moi que se passe-t-il, pourquoi deux GS 1000 devant écoutez c'est une fin de tournage pour Radio La Noire je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à demain pour la prochaine donc euh, si tout se passe comme prévu demain on va à Argenteuil pour un match de rugby et sinon bah, ce sera boulot et c'est que je suis allé au match en voiture et que donc on sera lundi, bon bref euh, bonne soirée ciao